Où les belles femmes comme ça Mais... Non, non, je, je, je, je, je vais gérer avec lui et, Toujours bien, et on n'y fait rien dans le quartier. C'est ça, vous allez tuer ça. Non, je vais tuer ça, là, là. Il a la faute. Froido. Frodo. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien. Bonjour, Et ta soeur euh, Elle va bien. Elle va bien. Super bien. Et je veux te commander, à chaque fois de monter là, tu m'as là. Achète-moi pour 5000. oui. Je suis votre numéro. Oui, achète ça sur mon numéro. c'est te Tu sais comment moi pour vite, hein. Tu as mon numéro, non je suis ça oui. Ça va Oui, ça va, monsieur. Mais tu fais quoi avec ce jeune homme ah, C'est mon petit ami. Ce vaurier C'est ce que Dieu m'a donné. Non, mais tu ne mérites me pas ce jeune homme. Avec ta beauté, tu mmh. ne mérites me pas ce jeune homme. Mmh. Mais tu, tu crois qu'il peut prendre soin de toi pas le choix. avec cette beauté là ah, mais pas amis, mais non ouais. mais tu ne bénéfices pas ce genou ce volet là il peut faire quoi il peut faire quoi pour toi moi je suis la -moi, faire, là je vais prendre soin de toi ce qu'on va faire là je vais te laisser ma carte et prends ton numéro. là voici ma carte je vais prendre ton numéro. Tu, viens, tu te viendras me joindre. Il faut libérer ce jeune homme. Je suis là, je veux prendre de toi ma chérie. Je veux prendre de toi. Ça me fera beaucoup plaisir. Là c'est ton numéro Oui, c'est mon numéro. Là, je vais bipper là, tu vas, tu vas oui. avoir mon numéro. Ok. C'est okay. ah, bon. bon Oui, je vais, je vais aussi ça. Mmh. Là, je vais t'appeler, je vais t'appeler après ma chambre. Yeah, D'accord Merci. Merci beaucoup. Ok, au revoir, monsieur. Est-ce que je peux dire tout ça, mais En tout cas, tout cas, Ça va? Oui, ça va. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Et ça ne te dit pas d'avoir une grande boutique? Mais bon, comme on n'a pas les moyens pour le moment, c'est pas le choix. Mais tu crois qu'avec ce jeune homme, tu peux retenir ça de ta vie Oui, Non. Non. Moi je veux changer ta vie. Ah bon? Je veux faire de toi une vraie femme. Ah. Oui. Non, il, faut, il faut il faut laisser ce jeune homme. Il ne vaut rien. Il, a, il vient encore chez ses parents. Et tu crois qu'il peut prendre soin de toi Regarde ça. Tu crois qu'il peut prendre soin de toi non, je suis sérieux. Je, je, je veux prendre, je veux prendre sur Tu sais, je veux une autre Moi, je veux changer ça. Tu vas devenir une vraie femme. Tu vas à la comme des dossiers à haut. Waouh, oui. Exactement. Godot, mais tu fais quoi là <rire> En plus, mais ça, tu me sales. Mais tu fais quoi ici moi je suis le temps que c'est quoi Ah non, est Allons dedans, maintenant. Je vais tu pas... mmh. le monsieur là il est pris pour toi. Quel monsieur? Tant monsieur, là, le boss qu'on a, a vu tout à l'heure, ah c'est un grand frère, c'est un grand frère du quartier. Il est généreux, hein il aime les jeux. Quand tu le vois, un petit c'est un petit micro, quand tu le fais, tu auras un service. Donc, allons-y. Non, s'il te plaît, attends. Au en fait, euh, quand tu étais parti pour lui acheter des unités, là, là le monsieur l'a tellement, il t'a dénigré que, il m'a, oui, il m'a dit que qu'est-ce que je fous avec un vaut rien comme toi Il m'a même donné sa carte Oui je te jure il m'a donné sa carte, regarde C'est pas son nom ça il Celui, celui qu'on vient de rencontrer Oui il m'a donné sa carte Il a dit qu'on va se rencontrer tout à l'heure dans un bar pour discuter, qu'il va prendre soin de moi Que toi tu peux pas prendre soin de moi des Bon, très discussion mmh. <rire> Bon, frère Bon, Hmm. En tout cas, il faut garder la carte, il n'y a pas de soucis, oui il n'y a pas de soucis. Ah, c'est lui qui m'appelle. Réponds, tu me réponds et s'il t'invite, tu acceptes le programme. Et tu m'importes ton nom de la refondation. Il n'y a pas de souci. Oui, allô Oui, monsieur, ça va Oui, oui, oui, ça va bien. Ok, oui, il y a un bac est juste à côté là. Ok, on se voit au plus dans 5 dans minutes. Ok, d'accord. À tout à l'heure. Oui, bisous. Dis quelque chose. On se à d'abord. Donc c'était votre plan. Sredo. Donc c'était votre plan. Je n'ai même pas honte. Écoute, pas il ne parle, il parle pas. Moi, je vais le faire. Vous savez vous êtes grand, on vous respecte, et après c'est ce que vous faites. Mais vous oubliez que nous sommes quelque part où on ne distingue pas petit et grand parfois. C'est ça C'est pas normal. Mais je ne te parle pas grand-père. Hein? Quel grand-père aujourd'hui Là maintenant tu n'es plus grand-père. Avec ce que tu veux faire là, tu deviens mon Benjamin en fait. C'est ça Tu deviens mon Benjamin. Regardez Pardon. Donc c'était votre plan. Pardon. Regardez ça, tête, on dirait Kabaton. Voilà. Quelqu'un reste responsable pour faire ça, tu me piques ma meuf comme ça Parce que tu m'as fait aujourd'hui, tu me commandes de tasser et tu reviens toi, tu, me, tu me fais ce coup comme ça C'est quoi C'est que je vais te faire, je vais te faire une Hein hum? Mais tu peux la son grand frère moi écoute-moi Ne me regarde pas, tu peux regarder ailleurs Nous wow. Et je suis béninois Je suis béninois et si tu ne sais pas faire tu ne sais pas faire, je vais te montrer ce qu'un petit béni que peut faire un grand c'est quelqu'un qui s'est grand. Ma chérie, Est-ce que tu as compris <coughs> la leçon. C'est quoi. Allons-y. Mais, Rodolphe, je suis. Je Mais Je pas dans le scénario.